Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que savez-vous faire à ce stade Eh bien déjà développer l'application et même des jeux même des applications avec de la géolocalisation et des cartes, même avec de la localisation au sens linguistique du terme. Vous savez utiliser les appareils photo et la bibliothèque d'image. Vous savez également gérer de manière structurée des hiérarchies de vues avec sans storyboard, avec sans auto layout visual format language, avec ou sans la rotation, les effets qui enjettent, le side by side pour les grands terminaux, etc. etc. Et vous savez gérer les affichages adaptés pour différents types de vues. Et bien sûr, vous maîtrisez à fond la délégation puisque depuis le centre de séquences, un certain nombre de mécanismes que l'on présente, j'ai même la majorité des mécanismes que l'on présente, eh s'appuie sur ce mécanisme. Qu'allons-nous voir cette semaine Eh bien cette semaine, on va accéder également à une entité très intéressante quand on fait de la programmation sur ce type de terminaux et eh bien les capteurs qu'ils contiennent. Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, l'altimètre, etc, etc. Un certain nombre d'informations liées au terminal également. Et puis on va s'intéresser à la gestion des points de contact qu'on va pouvoir gérer en direct, soit en touch, soit en multi donc avec plusieurs points de contact. Et euh, on va également voir euh, le, la gestion du Pencil, celui que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. On va s'intéresser aux gestes et au 3D Touch, qui est quelque chose qui a été ajouté récemment avec l'apparition d'iOS 9. Et puis, on va faire un petit peu d'audio, en particulier produire des sons et s'intéresser à un accès simple à la bibliothèque de musique. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. <musique>